Alors, euh, mon inscription, elle est faite, elle est validée avec Google. Il est possible qu'il ne vous offre pas l'option de vérification téléphonique, tout dépendant de votre ancienneté avec Google, ou encore euh, du nombre de pages que vous avez déjà maintenues avec un certain, euh, avec une rigueur. Si c'est le cas, euh, soyez rassurés. En, disons, deux semaines, vous allez recevoir une carte par la poste avec un code. Dessus. Alors, ce qui est intéressant, donc, on peut continuer. Voyez, me félicite d'avoir validé... Euh, mon entreprise. Et maintenant, il m'invite à renseigner mon profil d'affaires. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va vraiment s'assurer de se faire une page Google Mon Entreprise qui est intéressante. Donc, comme vous voyez ici, il m'indique le titre, etc. Alors, je vais essayer de modifier ça pour m'assurer que tout s'affiche bien à l'écran quand de la page. Donc, je modifie. si jamais on se rend compte qu'ils trouvent ça un peu particulier et que je modifie le nom euh, de l'entreprise, on n'ira pas plus loin. Soyez... Alors ça, ça va être des tutoriels pour faire un site internet. Oh, OK, ça me va de la façon que c'est indiqué. Alors, l'information avancée, il n'y a pas de code de magasin, il n'y a pas de libellé non plus. La zone des services, c'est bien correct. On va maintenant mettre les horaires. Alors, lundi, mardi mercredi, jeudi, vendredi. Et donc, de à celle-là, pour chacune de ces journées-là. Évidemment, on aurait aimé que ce soit facile partout, mais on va devoir le faire pour chaque jour. Vous allez que très fréquemment, dans les listings Google, comme vous allez voir pour les entreprises, beaucoup d'entreprises n'ont pas pris le temps de bien inscrire les heures d'ouverture et de fermeture. Euh, c'est super important parce que c'est là où Google va mettre le pouvoir maintenant. Ça permet à Google de dire aux gens qui vous cherchent si le commerce est ouvert ou fermé. À 16h, je fais appliquer. Donc, ça me convient très bien. Ajouter des horaires spéciaux, oui, pour le temps des fêtes. On est fermé pour le réveillon. On est fermé aussi à Noël. Le Boxing Day, on va se laisser ouvert. Et le réveillon. On va se laisser fermer. Et on applique. Le numéro de téléphone est bon. Ajoutez du photo Pour l'instant, on en aura qu'une. De shooter euh, quelques photos à l'intérieur du commerce qui vous occupe. Dans mon cas, je vais choisir une photo de couverture. Probablement qu'ils vont me dire qu'elle est en trop mauvaise définition. même pas c bien. alors la photo de profil ce que je fais c'est aller chercher celle que j'ai sur mon site Dans la section média. Bon, je vous recommande. On hein, a ainsi euh, particulièrement des bijoux, vous faites de l'artisanat, vous faites. Euh, comme une copine que nous avons qui euh, fait dans les zéro déchet. Normalement, vous mettez tout un tas de photos de vos produits. Elle euh, pourrait très bien mettre aussi des photos d'elle en train de travailler. Euh, Ces Alors, tout ça, c'est particulièrement bon pour illustrer votre page. Et je vous invite à le faire parce que si vous ne le faites pas vous-même, n'oubliez pas que les internautes peuvent aussi ajouter des photos de. En fait. Alors, toujours utile de mettre plusieurs photos. Je vous le répète ce matin, je ne ferai pas euh, le grand tour avec vous de toutes les photos. Mais soyez assurés qu'en ligne, j'ai bien l'intention d'en mettre plusieurs. Heures. Je vais la faire. et je vais tout simplement ajouter une photo de profil qui s'est déjà intérêt OK. Donc, comme je vous explique, au niveau de l'intérieur, je vais vraiment travailler à ajouter l'ensemble des choses qui sont représentatives. Donc, si je reviens. Alors, voici. À quoi ma page ressemble? J'ai évidemment aucun avis et aucun poste. On va Voilà, c'est chat. d'utiliser le numéro de téléphone existant. Et j'appuie sur celui-là. Je sais pas. Suite. Alors, ma messagerie est activée. J'ai Google Allo sur mon téléphone. Et j'inscris un message Non, je... je reviens à mes infos. Pour les photos, on a fait un maximum. La messagerie est activée et le terminal, évidemment, on devient bien entrée. Je ne veux pas un site web gratuit qui serait ma fiche d'entreprise. J'en ai déjà un et ça va très bien. Donc, on quitte ça. Je vais revenir à Google. Connecting. Je peux évidemment ajouter des utilisateurs qui seraient d'autres gestionnaires de ma page, gérer les ondes géographiques que je desserre. enfin vous voyez, on a une, toute une, une panoplie d'autres réglages. On va y revenir éventuellement. Les seules choses que je vous invite à faire, c'est vraiment vous assurer que ici, au niveau de ce que vous permettez, de vous assurer que vous êtes en accord avec tout ce qu'il y a là, Sinon, ben voilà, le tour est fait et là, euh, on va aller sur notre site Internet, hein, s'assurer de mettre un lien vers notre page Google My Business parce que ce qu'on veut, c'est cette espèce de rotation -là. et euh, on veut s'assurer que notre chaîne YouTube a aussi notre profil Google My Business, a aussi notre site Internet et ça, ça va faire partie de tout ce qu'on va discuter euh, dans, la, dans les tutoriels sur les stratégies de développement dans notre site internet. Hey, je vous remercie. On a donc fait notre page Google Mon Entreprise. Deux étapes. Ça nous a pris à peu près 25 minutes, pas plus. Wow. À plus.